Mon Pierre, va. Émission, oui Pierre, oui, non, oui mais nous on est parti, c'est parti Émission numéro 30, bien sûr, bien sûr, le 2 novembre 2017, il y a Pierre Mereskowski qui me disait est-ce que je pourrais lire un texte, mais bien sûr, chacun est libre de dire et de faire ce qu'il veut, c'est bien la radio anarchiste diffusée à République, radar numéro 30, 2 novembre 2017, alors sous le signe de la diversité. Alors c'est important parce que normalement Pierre va être là avec euh, le collectif David de Lille, donc euh, cinéma alternatif, enfin des, des, des gens qui vont être avec nous, donc ils vont parler librement. Je ne sais même pas de quoi ils vont parler. Alors je, moi je voulais, alors je veux rappeler deux choses. Euh, c'est que avant, bah, comme d'habitude, avec notre ami Bruno, avec tous les amis, et eh bien on a été là pour les jeudis d'Ali, de 19h à 20h, tous les jeudis Place de la République, donc euh, des jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, le principal client des marchands d'armes français. Et on, on exige euh, leur, euh, leur élargissement euh, rapide et total, et même carrément on aimerait bien qu'on leur donne la nationalité française, et on aimerait pouvoir les accueillir et les embrasser sur la Place de la République, parce qu'il s'agit de prisonniers euh, politiques, et c'est totalement inacceptable. Alors. J'ai deux, trois trucs en vitesse dont j'aimerais vous parler. Le 31 octobre dernier, il y a eu deux jugements. Un en référé. Ah bonsoir, donc c'est le collectif Davids qui arrive. Donc je parlais, 31 octobre, Palais de justice de Paris, il y a eu un jugement en référé par rapport à la cuve de l'EPR de Flamanville. Donc il s'agit quand même du réacteur EPR. Donc cette cuve avait des problèmes cristallographiques au niveau de son acier euh, avec euh, ce qu'on appelle la ségrégation du carbone, donc euh, mécaniquement il semblerait qu'elle ne réponde pas aux normes et surtout aux contraintes que vont lui imposer euh, euh, les barres de combustible MOX que l'on va mettre à l'intérieur, donc, et eh bien le 31 octobre, la juge euh, a, a déréféré euh, a donné euh, c'est pas son verdict c'est pas un verdict dans ce cas là on, on appelle ça je crois délibéré et son délibéré, malheureusement euh, est défavorable à l'observatoire du nucléaire, donc l'observatoire du nucléaire est débouté de sa demande, qui était simplement de dire voilà cette cuve n'est pas aux normes, évitons qu'elle soit mise en marche et donc euh, l'autorité de sûreté du nucléaire, ça me fait toujours rigoler de mettre autorité sûreté nucléaire ensemble, et eh bien a, obtient euh, a posteriori a posteriori l'officialisation de sa décision de mettre en place Péril l'Europe entière et le monde à travers un réacteur dont on sait qu'il ne répond même pas aux normes que théoriquement exigeait l'autorité de sûreté nucléaire. Par contre, le 31 octobre, toujours à Paris, a été jugé cette fois-ci en appel. Donc il ne faut pas oublier que le 21 septembre 2001, on a euh, l'usine AZF qui a explosé. Et donc il y a eu un procès, on, on le voit bien, au 31 octobre 2017 par rapport à l'explosion de l'usine AZF le 21 septembre 2001. Et bien cette fois-ci tout de même, euh, le responsable euh, de l'usine AZF, qui est une filiale à 100% du groupe Total, a été condamné. C'est-à-dire que la justice reconnaît en appel qu'il est responsable, et notamment responsable d'avoir sous-traité la sécurité, c'est-à-dire que il faut bien voir que s'il y a eu cette explosion, c'est parce qu'il y avait un mélange de déchets chlorés et de déchets ammonitrés. Et donc, cette sous-traitance du risque qui a provoqué l'explosion de l'usine avec toutes les victimes et toutes les conséquences. Et n'oublions pas que ces, ces très dangereux produits chimiques, et c'est le rapport avec la Guyane, euh, servaient à fabriquer les boosters de la fusée Ariane. Et donc, on, on est relié encore à un sujet parce que là, la Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement euh, ignoble qui stipule que la Charte des droits et libertés qui garantit normalement la liberté de culte et euh, eh bien ne s'étend pas à la protection des sites sacrés et donc euh, il y a des montagnes qui vont être livrées à la spéculation immobilière pour faire des grandes stations de ski au Canada qui sont des montagnes sacrées et de la même manière et eh bien Yucca Mountain, donc la montagne sacrée au Nevada et eh bien euh, est livrée euh, un projet de décharge nucléaire, c'est la Commission de régulation nucléaire aux États-Unis, et à ce propos, j'invite tous les gens à aller sur le blog de Christine Pratt, qui s'appelle l'autre point net donc vous tapez Christine Pratt, T R A T, sur un moteur de recherche, son blog, et vous aurez beaucoup de renseignements sur ce qui se passe aux états unis et pour tous les Amérindiens au niveau de l'extractivisme du nucléaire. Voilà. Et donc je passe la parole à Pierre Merci. Tout de suite. Non, excuse-moi, je suis désolé, mais non, je ne voulais pas couper la parole. T'as encore quelque chose à dire Non. Non, c'est parce que Comme les copains du collectif David sont de passage à Paris, je voulais leur proposer. Est-ce qu'on peut. Approche-toi. Ouais, pouvoir rapprocher. Rapprochez-vous. Après, tu voulais dire quelque chose aussi Pierre Non mais prenez place pour euh, non. non Ok. Non, sûr. Et, et tu, tu. Combien de temps on peut parler Ah non, peu non, mais vous pouvez parler tout le temps C'est euh, Non, non, 5 minutes et 30 secondes. <rire> non, mais. T'as chose d'autres non, non, non, euh, si choses à dire Non, mais si j'ai d'autres choses à dire, t'inquiète pas, je, je, je, tu, tu, tu, je le. Je micro. sais très bien couper la parole. <rire> oui, alors, je voulais. Euh, je voulais. Euh, T'as une petite présentation. De... Bah, bah, — Vas-y, parle plus fort et rapproche-toi pour qu'on... — Ouais, comme ça je suis bien, là ?— C'est ça, Donc voilà. Euh, donc, donc, donc je m'excuse d'avoir peut-être couper la parole. — Oui, main, oui, c'est beau. Euh, ouais, oui. — D'accord, oui. je suis bon. Donc voilà. Euh, bah, alors, que, je, là, je, je, je, je voulais présenter le collectif David, parce que c'est des personnes avec qui je sens une certaine affinité, bon, ce qui n'est pas euh, toujours mon, mon cas. J'ai des rapports compliqués avec le monde. Et euh, voilà, et je voulais expliquer pourquoi j'avais adhéré pour la première fois assez brièvement, hein, je donnerai la parole, pourquoi j'avais décidé d'adhérer à l'association collective euh, Davids. Parce que c'était la première fois, peut-être que tout le monde s'en fout, hein, mais c'est pas grave, mais c'est la première fois de ma vie que j'adhère à quelque chose parce que j'ai pensé que euh, qu'il fallait comprendre maintenant que le monde avait changé, que c'est vrai qu'à une époque, tout ce qui était organisé... À mon sens, était organisé par des idéologues, des gens qui pensaient qu'ils avaient raison, qu'ils allaient, qu allaient euh, euh, comment on dit, euh, organiser la classe ouvrière, qu'ils étaient lavant garde du prolétariat, et que de cette organisation euh, qu'ils feraient, J'haillerais le bonheur de l'humanité. Et j'ai toujours, peut-être avec une certaine réflexion, peut-être que Pierre pourrait m'en parler sinon ma vie, puisque Pierre a été, a fait partie peut-être des groupes qui voulaient de l'avant-garde de la classe ouvrière. Enfin, on peut dire ça comme ça, Je pourras démentir si je caricature tes propos. Hein. Non, non, voilà. je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, oui. voilà. Et donc j'avais cette crainte de me dire, je n'ai pas à dire, je suis l'avant-garde de la classe ouvrière, je n'ai pas à organiser les gens, je n'ai pas à leur donner des slogans, et donc je me fait de toute forme d'inviation. Mais je crois que le monde a profondément changé, et c'est ça qui est passionnant. Parce que maintenant, euh, il ne peut plus y avoir de comité central, entre autres à cause d'Internet, parce que tout le monde est en réseau et le comité central n'a plus la possibilité de garder pour lui l'adresse des adhérents. Les gens qui sont dans un groupe ne peuvent pas être soumis au comité central parce que tout le monde a les adresses de tout le monde grâce à Internet. Et ça, c'est une révolution fantastique. Et en plus de ça, euh, je me suis dit qu'en ne engage, m'engageant pas, eh ben, je me retirais. Et que ce que, que ce que je pouvais euh, apporter, je ne, je ne le donnais pas, voilà. Donc, et puis j'ai une histoire avec une psychologue, bon, enfin je ne vais pas m'embourber là-dedans, mais moi ce qui me plaît dans, dans cette expérience collective d'Alitz, c'est qu'il m'a été dit, et c'est ça que je pouvais. Euh... Bon, on ne ouais, n'est on, on pas là, comme disait l'autre, comme disait l'autre, voilà, non seulement ils m'ont donné pour 10 deniers et crucifié. Et comme disait l'autre, et après, ils ont mangé et dormi, bon, et bu. Oui. Hein? Tu, tu peux... Tu, tu peux tu, je confirme. Tu peux confirmer. Je confirme, il y avait Mathieu, il y avait bon, il y avait tout bon, ça, voilà. c'était une donc, de faux donc, donc on n'est pas là pour manger <rire> et boire, mais pour dormir, ça sera plus tard. Voilà. Voilà. Comme je suis à Paris, c'est un peu notre système quand j'étais à Lille, parce que peut-être qu'à Lille, je me tenais plus à carreau, parce que j'étais à Lille, donc j'étais seul, donc j'ai obligé de me tenir à carreau. Mais là, comme je suis à Paris, chez moi, donc je peux de nouveau être assez insupportable. Voilà. Non, autocratique. Et, autocratique. Pas, oui. pas, supportable. Oui. Voilà. Mais je te donnerai la parole après. <rire> hein. voilà. Donc, ce qui me plaisait sur le collectif David, c'est qu'il a été dit que toute personne qui adhère au collectif David pouvait dire qu'il était membre du collectif David, ce qui était vrai, s'il adhérait, et pouvait donc signer ou prendre position en indiquant qu'il était membre du collectif David sans que s'engage le groupe David. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que c'est un groupe dans lequel. On peut rentrer, je crois, par cooptation, si je me trompe. Hein. Voilà. Et euh, tout le monde peut dire qu'il est membre du Comité c'est-à-dire ment pas, mais il n'y a pas de discipline de groupe, et chacun peut dire dans le groupe je suis membre du Comité d'Ali, et en tant que membre du Comité je propose, je vais faire ceci. Et ça, c'est prodigieusement intéressant, parce qu'autrefois, quand il y avait la, la garde de la classe ouvrière et tout le baratin, il fallait faire une armée, c'était une discipline de groupe. Il fallait dire qu'on était dans le Parti communiste ou maoïste. Ou Crypto situations ou trotskiste, mais il est hors de question qu'un individu dise en tant que membre du Parti Unifié, je dis que, ou en tant que membre de l'OCI, je dis que, ou en tant que membre de la LCR, je dis que. Maintenant, c'est ça, on est dans une époque beaucoup plus intéressante où il est possible de dire en tant que membre, par exemple, de Nidibou, ou participant de Nidibou, je dis que. Ce qui n'implique pas que euh, que Nidibou soit comme moi ou que je sois comme Nidibou. Voilà, et c'est un espace de liberté qui me paraît précieux et passionnant. Donc il n'y a Donc, plus de ligne, il n'y a plus de parti. Il n'y a, a, a plus, de parties en li... il y a plus qu que des parties en ligne avec euh, une multiplicité de voix E, X oui. et donc c'est ça C'est ça que moi je trouve passionnant et ben Moi voilà. j'ai dit au début de l'émission 30 sous le signe qui peut être le signe ou le signe de la diversité et c'est là où je pense que on a actuellement souvent plein de gens qui parlent d'écologie et on, on, on est là dans le Matériel, on dit la, la biodiversité, mais on ne parle jamais de l'idéodiversité. Par on parle de la biosphère, mais pas de la noosphère. Et là, en fin de compte, j'ai l'impression que ce collectif, David, avec un S, c'est important. Oui, alors, attends, excuse-moi, tu, tu peux dire pourquoi c'est important le S oui. donc, je, moi, euh, je, moi, Non, c'est très bien. Dire. Oui, alors d'abord, merci euh, d'être avec vous pour commencer. Et, euh, je ne sais pas si c'est de la discipline, mais je crois une chose qui est la parole tenue. Pierre nous invite, nous dit c'est tel lieu, telle heure, on est là. On était même là, on avance. Ça c'est très important. Alors c'est un collectif avec un S parce que c'est un acronyme. Il fallait trouver une. en quelque sorte, un éclairage poétique. Donc David, D comme déploiement, A comme l'art, V vital, I intersubjectif, D qui déploie, et S sur, sur la brèche. Voilà. C'est une association loi 1901, car il fallait qu'on s'organise un peu pour faire sobre, pour avoir euh, une interface vis-à-vis -vis de Radio Libre, Radio Campus, qui est une des premières radios libres de France, on fait une émission tous les lundis, euh, de midi à 13h, euh, 106.6, les points sur les points barres, et aussi pour pouvoir projeter dans le cinéma l'univers, où là, tu projeter euh, de tes travaux, OVNI, euh, et qui est un cinéma associatif, voilà. Et donc c'est une association où nous n'avons aucune subvention, c'est-à-dire aucun fil à la On n'est pas redevable du parti euh, euh, post-social-démocrate, post-moderne, de ceci ou de cela, et euh, on est tranquille. Alors, pour la faire court, euh, je crois, nous, croyons, nous croyons à l'addition des, des expériences. Donc dans notre collectif, il y a plusieurs générations, c'est très important, ce n'est pas euh, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans... Euh, nous avons forcément, euh, nous sommes tous, entre guillemets, dans le camp progressiste, euh, pour la faire court, la gauche avec un grand G, hein, qui mériterait d'être euh, explicité, forcément, et avec une, un certain diagnostic de, de la situation euh, locale, nationale, européenne et géopolitique, internationale, assez commun. Voilà, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, etc. etc. Et, euh, voilà. et donc on essaie de se confiner entre les grilles du système, et nous croyons au réseau rhizome, c'est-à-dire, euh, en effet, euh, un peu partout euh, des êtres humains essaient de faire quelque chose, euh, de tenir parole, de ne pas être broyés, euh, de ne pas être isolés dans leur, euh, dans leur niche et, euh, et au métissage des savoirs et des non-savoirs. Donc, dans notre collectif, il y, a des, il y a de tout, il y a des, des, des universitaires, des plasticiens, etc. etc. Voilà, donc ce pas euh, la mouvance machin, le truc tagada, etc. Comme l'a dit Pierre, il y a une diversité. Mais c'est pas non plus l'auberge espagnole, voilà, au sens euh, c'est une forme de d'amitié, de, en euh, voyant à l'analyse de Foucault qui disait que l'amitié c'est parmi.